Salut et bienvenue, dans ce tuto consacré aux filtres dans Inkscape nous allons voir comment avoir un aperçu rapide des différents filtres donc pour cela j'ai créé un fichier donc relativement simple nous avons ici un calque original dans lequel nous allons apporter notre illustration et nous avons ici les différents calques avec pour chaque calque un groupe de filtres donc là nous sommes sur le filtre, sur les filtres pardon, biseaux donc qui sont situés ici, filtre biseau, voilà, on retrouve ici tous les filtres qui sont euh, voilà. dans ce calque là, là nous avons le filtre bosselage, couleur, etc. etc. jusqu'à texture. Il y a également un autre calque qui s'appelle fond. Donc lorsqu'on active celui-ci, on a un damier pour voir justement les, les transparences de certains filtres. Voilà, notamment celui-là, on voit bien qu'ici c'est un filtre transparent. Une autre petite chose concernant certains filtres, voilà, notamment ce filtre-là, coloré, il y a une petite étoile, c'est-à-dire que ce filtre est un filtre complexe avec une fenêtre de réglage. Donc on va tout de suite voir ça, je vais supprimer ici le filtre, et je vais aller dans filtre, couleur, et tout, tout, tout, c'est coloré, voilà et euh, voilà on a donc on va cliquer sur aperçu en direct et on a ici des, des petites glissières qui nous permet de voir et de modifier des paramètres et de voir en direct ce qui se passe au niveau du filtre voilà j'applique donc lorsque vous voyez euh, ce, cette petite étoile cela signifie que le, le filtre peut être euh, drôlement modifié et pour les autres tous les autres voilà l'aperçu est ici en direct nous allons tout de suite apporter une illustration euh, pour voir ce que cela peut donner, donc je vais, je vais zoomer ici sur mon original. Je vais rentrer dans le groupe. Alors soit je double clique pour rentrer dans le groupe, soit je fais un clic droit et je fais entrer dans le groupe. Je sélectionne donc mon petit sapin, je le supprime et je vais ici dans Fichier, importer et je vais importer voilà euh, le chaboté, ouvrir. Incorporé. Donc ça peut être un petit peu long en fonction de la puissance de votre ordinateur. Et j'aurais dû également désactiver euh, les filtres. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas Si, voilà. Oui, c'est décalé. Donc je vais recentrer ça comme il faut. Alors pour éviter que ça rame de trop, je vais euh, ici dans afficher et je vais mettre sans filtre. Voilà, ce qui va me permettre de manipuler plus simplement mon image. Donc je vais mettre le chat aux dimensions du carré ici. Donc le carré il fait 250. Donc soit je modifie en appuyant sur la flèche et contrôle, et je fais ça un petit peu à l'œil, ou soit je vais taper ici directement 250, en ayant ici le petit cadenas verrouillé. Je valide. Voilà, il a gardé l'homothésie Et je vais bien centrer mon petit chat rapport au carré donc je sélectionne avec shift le carré j'ai les deux objets qui sont sélectionnés je clique sur la palette aligner et distribuer et je clique ici sur centrer selon un axe vertical et centrer selon un axe horizontal en pensant ici à bien cocher le dernier objet sélectionné qui est le, le carré donc hop et hop je vais supprimer le contour du carré donc je clique sur la croix et euh, du cercle rouge voilà et je vais maintenant afficher le contour, non non, les filtres, hein, voilà, normal. Et voilà, maintenant j'ai tout de suite un affichage, c'est rapide. On voit les différentes couleurs. On va passer à un autre calque pour voir voilà, différentes variations. Donc le gros avantage, c'est ça, c'est qu'on n'a plus à attendre. Tout s'affiche rapidement, avec des effets qui sont des fois relativement sympathiques. Effet d'image. Voilà, si je souhaite par exemple sauvegarder ces vignettes, ben, tout simplement je les sélectionne avec euh, Shift, et puis je sélectionne les images. Ou alors s'il y en a beaucoup, comme dans euh, Superposition, je crois qu'il y en a vraiment beaucoup, voilà il y a la possibilité donc de faire un, un rectangle de sélection et on va ici sélectionner euh, superposition on appuie sur shift et on désélectionne en fait tous les textes et maintenant il n'y a plus qu'à aller dans Fichier, exporter une image en png exporter les 33 objets sélectionnés et faire exporter à ce moment là l'exportation a lieu Alors on va retrouver les vignettes qui sont ici, qui sont en train de se créer. Et chaque, <coughs> pardon, chaque vignette est nommée en fonction de son filtre. C'est-à-dire que celle-ci s'appelle superposition transparente pointilliste. Ce qui nous permet voilà, de savoir et de, de retrouver tout de suite le filtre et comment faire donc cet effet. Donc ça c'est un petit gain de temps. C'est pas ça. Voilà, donc là, visiblement, ça devrait être bon. Tout a été fait. Voilà, Hop. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous donc, mettrai en téléchargement euh, le fichier SVG qui s'appelle filtre 049 underscore 1. Voilà, à bientôt pour de nouveaux tutos.